maintenant passer la parole à Catherine Capdeville. Alors Catherine Capdeville est professeure des universités à l'INALCO. Euh, alors je suis désolée, j'ai perdu. Le... Alors la petite... Donc voilà, donc professeure des universités à l'INALCO. Elle est dans, au sein du département des études chinoises. Elle est rattachée au centre de recherche LIFRAE est également euh, chercheuse associée au CECMC, euh, à l'EHESS, et ses champs de recherche en anthropologie portent sur les relations euh, sociales, parenté, amitié, autorité, rituels familiaux, religieux, politiques, et musique, théâtre, rock, spectacle. Elle s'intéresse autant à la société euh, rurale euh, qu'urbaine. Alors pour ses publications, euh, on peut citer donc, euh, les... Donc, les ouvrages suivants, les institutions de l'amour, cours, amour, mariage, enquête anthropologique en Asie et dans l'océan Indien. Donc elle est co-dirigée avec, euh, avec euh, Delphine Ortiz. Euh, également le théâtre, l'espace du peuple, une enquête de terrain en Chine, publiée aux âmes savantes. Et également, donc oui, un, un ouvrage euh, Le Rite et Rot, euh, Rock pardon, à Pékin, tradition sociale et modernité dans la musique euh, rock en Chine. Voilà, euh, ouais, donc euh, je, je vais citer celui-ci. Voilà, ouais. ah, oui. voilà, donc euh, la, la communication de Catherine Capdeville intitulée Adieu Choyot, c'était quoi le nouveau finalement pour eux Eh bien, merci beaucoup. <coughs> merci beaucoup. Donc je vais essayer de m'en tenir aux, aux 20 minutes, mais c'est un exercice tellement difficile. Euh, donc merci d'abord aux, aux invitants et pour ce gros travail, Nathalie et plutôt tous les autres, les institutions. Donc euh, je suis bien contente de venir euh, ici à Bordeaux. Donc euh, ça m'a donné l'occasion d'essayer de, de réfléchir sur un terrain que je mène depuis le début des années 2000, 2002, très précisément, et la dernière fois que j'étais à Chuyo, donc c'était en 2018. Euh, voilà, donc 20 ans d'observation, de, de, de participation à ce, ce, euh, voilà, ce rite de, de théâtre, ou ce théâtre, voilà, on va en parler, et euh, pour essayer d'en comprendre petit à petit les différents niveaux, et, euh, et c'était un exercice extrêmement difficile, impossible, en fait. presque impossible, on en, a, on, en a, voilà, on en a déjà parlé. Donc j'ai essayé de, essayé de faire une petite synthèse et pour essayer d'envisager dans sa globalité ben, finalement qu'est-ce que c'était pour eux, parce que de mon point de vue, c'est terminé. Voilà. Alors, euh, bon, je passe sur le plan rapidement. Je vais donc essayer de commencer par quelques points sur le, le le théâtre, la danse, ensuite sur les aspects religieux, puis en venir à la structure sociale et les rapports de parenté, et en finir avec le, les questions du politique. Alors, euh, très, euh, très rapidement, donc, euh, le... Du 1er au 16e jour de l'année lunaire, c'est la période du Nouvel An. Donc Le village de Cheyo euh, danse le nom, ou saute le nom. Enfin, le verbe danser euh, en chinois vient du verbe sauter. C'est un spectacle qui prend la forme de quelques petites scénettes dansées qui sont effectuées dans les maisons, de tous les gens, par des acteurs masqués. Donc, ils viennent apporter le, le dieu du Noé et euh, les bénéfices qu'il apporte. Voilà, donc il n'y euh, a pas de scène, c'est donc euh, chez les gens et euh, dans les, aussi dans les places du village. Dans, il y a un temple, c'est le temple du dieu du Alors, le Noé, c'est un caractère très ancien euh, qui est attesté dans les classiques. Voilà. Euh, qui le décrivent comme euh, un rite. Euh, ce, donc, c'est un rite très ancien qui aurait ensuite évolué vers euh, du théâtre. Et euh, c'était vraiment le fait social total qui caractérisait la civilisation chinoise. Donc, là, on est vraiment chez les Han. <rire> voilà. Euh, donc, euh, on, on expulse les démons, bien sûr. Euh, alors, les, les auteurs parlent de ce rite en termes d'exorcisme. Donc, on a une description très ancienne dans l'ouvrage le, Les rites des jo Donc, il y a un sort, une sorte de sorcier, ou de chaman, ou d'officiant, qui s'appelle Feng fonction donc il porte une peau d'ours, un masque doré à quatre yeux, un haut noir et un pantalon. Rouge, il tient dans la main euh, une hallebarde et brandit de l'autre un bouclier. Il dirige la troupe pour aller dans tous les coins de la cour sauter et crier afin de chasser les épidémies et les démons. Voilà, donc c'est un rite ancien qui est également caractérisé comme un culte, un sacrifice. Donc l'exorcisme est une fonction de, ce, de cette chose que. Euh, donc ensuite, sous la dynastie des Song, c'est l'apparition de ce qui a été appelé le, le théâtre, que voilà, nous on appelle l'opéra, mais en chinois c'est un théâtre chanté. Et donc, avec cette apparition du théâtre sont développés des aspects qui sont considérés comme divertissants. Euh, alors ça pose un problème si on parle de théâtre no, parce que euh, euh, ce, ce spectacle, enfin ces rites dans, dans le bras du Tianxi, euh, ne sont euh, ni chantés ni parlés, ils sont euh, tout à fait muets. Euh, donc euh, il y a des auteurs qui ont commencé à parler de, ce, de cette chose-là, enfin de ce no en, en, en tant que danse. Voilà, donc euh, en fait c'est dans les années 50, l'État communiste a envoyé euh, des chercheurs pour faire des enquêtes dans les localités, et ils sont revenus en disant ben, on ne sait vraiment pas comment caractériser cette chose-là, donc on va parler de danse. Donc depuis, euh, c'est inclus dans la catégorie danse et c'est chapeauté par l'Association nationale de la danse. Alors, euh, donc euh, il y a des aspects exorcistes, bien sûr, il y a des aspects qu'on peut relier très directement aussi à des pratiques euh, considérées comme chamanistes. Euh, bon, euh, par exemple, euh, et le, le fameux tambour qu'ils utilisent, c'est le même tambour qui est utilisé par les euh, peuplades sibériennes euh, dans donc, leur euh, rites chamanistes. Enfin, voilà. donc il y a plein d'aspects primitif, euh, Alors voilà donc une photo de la divination, c'est une villageoise qui m'a expliqué, donc vous voyez, euh, euh, c'est un rite comme ça, où euh, l'officiant tient une sorte d'instrument, c'est-à-dire un bout de bois avec deux, deux trucs qui pendent, donc c'est l'in et lien donc il va faire une sorte d'incantation et la volonté du, du dieu va euh, rentrer euh, dans, par la main gauche dans son corps et va se manifester dans la main droite qui va appliquer par terre cet instrument et le résultat va pouvoir être lu. Voilà, donc les, les dieux euh, ne parlent pas mais ils se manifestent. Alors, il euh, y a des masques, donc euh, voilà... Euh, ces, ces, ces masques, euh, donc euh, chaque masque a euh, un nom, euh, une histoire, euh, une couleur, euh, etc. Et vous voyez en dessous la statue du dieu du No, avec euh, les bougies pendant le premier l'an. Euh, alors, euh, donc, euh, les masques sont considérés comme étant des représentations des, euh, des divinités. Euh, directement euh, donc c'est des dieux mais euh, ce sont aussi euh, en fait ils commencent par venir apporter des bienfaits dans toutes les maisons et puis ensuite il y a une, une, une séquence inversée si vous voulez où on va aller enfin ils vont aller euh, rattraper les énergies qui ont été euh, déposées ils vont les vont faire une sorte de, de chasse et puis ensuite ils vont les rassembler donc ils vont les renvoyer euh, lors d'un dernier rite euh, voilà. alors euh, ce qui est très important de comprendre c'est euh, les rapports de parenté euh, qui sont essentiels pour comprendre ce qui se passe dans ce village parce que le, la structure sociale fait qu'il y a deux groupes de familles. donc il y a les gens du lignage principal et puis il y a les, les autres, enfin les les, les, les noms extérieurs qui sont euh, forcément leurs alliés ou leurs affins. Voilà. Euh, en plus, il y a une légende qui explique voilà, comment ce groupe euh, patrilinéaire principal est arrivé dans ce village et donc il y a euh, une ascendance un peu originale, enfin, Madame Meng, etc., qui était la fille d'un empereur local au Sichuan, etc., voilà, donc il y a un couple fondateur, et ça c'est extrêmement important parce qu'on dit toujours que la Chine ne connaît rien des femmes, et bien voilà, c'est pas tout à fait vrai. Donc il y a un couple fondateur, et Madame Meng est d'origine impériale. Voilà. Euh, J'en ai deux. Voilà, alors, cette, alors il y a une scénette centrale qui va représenter grand-père et grand-mère Noh, et euh, voilà, donc ils dansent, et c'est eux qui apportent. Le bonheur, c'est-à-dire euh, directement la fécondité. Et donc, lors du des, euh, des nouvel an, les jeunes couples qui viennent de se marier, euh, eh bien, on va eff effectuer, enfin, les, ces deux masques, euh, grand-père et grand-mère, vont dans leur maison effectuer un rite et comme ça, ils vont pouvoir enfanter euh, juste après leur mariage, comme il est attendu en Chine. Euh, voilà, donc, alors, la parole. Les noms extérieurs, ça je vous en ai déjà dit un mot. Euh, autre chose, les, euh, les affins sont en position euh, subordonnée parce qu'ils sont euh, donc des étrangers, euh, euh, mariés à des femmes. Ce sont aussi, ils sont inclus dans la catégorie euh, traditionnelle des serviteurs. Euh, il faut savoir aussi qu'en Chine les gens de musique et les acteurs sont considérés très traditionnellement comme des populations humbles ou villes euh, parfois on parle même d'esclaves enfin c'est des gens de service qui sont situés à l'extérieur de la société et ils doivent un service à la société alors euh, donc les acteurs voilà, masqués et vous remarquerez qu'ils sont habillés dans certains type d'habits, euh, euh, enfin ils sont travestis en, en femmes parce que c'est des habits euh, en couleur rouge, fleurie etc. Euh, euh, alors là il s'agit de quelque chose d'extrêmement fréquent dans tous les rites euh, en Chine, mais c'est quelque chose qui est tellement évident que les gens s'interrogent pas sur ce que, voilà, ce que ça pourrait signifier ce, ce type. Euh, voilà, donc le rôle, rôle du féminin encore extrêmement important. Et puis donc à la fin du rite, à la fin du rite, eh bien euh, voilà, les, les, les acteurs ont cessé d'être euh, des femmes, ils vont redevenir des hommes, donc ils enlèvent leur, leur jupe, leurs jupes, leurs habits fleuris, les mènent sur les épaules. Voilà. donc euh, il se passe quelque chose en rapport au féminin dans ce dans ce rituel qui est extrêmement profond. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi parce que il s'agit d'un nom dit explicite. Voilà, euh, voilà donc, euh, si je reviens sur les hommes, évidemment, les hommes sont présentés comme étant en premier plan, il y a le dieu du nom, il y a toute une légende, etc. etc. Euh, voilà. Euh, mais, euh, à côté de ça, et eh bien, il y a euh, alors, les hommes aussi, il y a toute une organisation, le groupe le, ce que j'ai appelé euh, peut-être maladroitement, mais les hommes tête, c'est-à-dire que j'ai voulu traduire littéralement. Euh, voilà, donc il y avait une organisation euh, locale, euh, autonome, euh, prise en charge par le village, et, et l'État n'avait aucune interférence par rapport à ce, à cette, à ce, ce, ce rituel qui est donc euh, voilà, euh, populaire, si vous voulez. Euh, alors, c'était un, un rituel qui était extrêmement populaire, mais il était néanmoins reconnu et connu par l'État. Et euh, les acteurs, en tant que gens de musique, donc gens de service, étaient euh, conviés à euh, certains moments euh, rituels, et notamment euh, au, au, au début du Nouvel An, pour aller représenter donc, leur nom devant euh, le magistrat euh, dans un temple qui était situé dans, dans la banlieue. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, même si c'était un, un, un rite local, eh bien, il était tout de même euh, inclus dans voilà, un, un ensemble plus vaste, et donc le magistrat local, qui est le représentant local de l'empereur, etc. Voilà. Euh, il était compris que ce, ce, ce rituel qui mettait donc euh, en, en participation des, des, des paysans, donc avait un, un rôle euh, de pacification, pacificateur, euh, pacification à plusieurs niveaux, entre les différents groupes de familles ou village, entre le village et le district, entre le dis district et, euh, et, euh, et, et l'Empire. Alors voilà, maintenant pour euh, finir rapidement, je ne sais pas combien j'ai de temps. En minutes. Bon, euh, donc, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, l'arrivée de, du communisme, le communisme a, a la volonté de tout, tout euh, régenter. C'est une idéologie totale qui ne laisse aucune non, autonomie euh, à personne et nulle part. Bon, après, il y a des... Il y a des différences, parfois c'est plus fort comme maintenant, parfois c'est plus souple. Euh, en tout cas, le communisme a envoyé des fonctionnaires, euh, non plus seulement jusqu'au district, mais également dans tous les villages. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé des fonctionnaires, mais il, il a transformé des paysans en communistes. Voilà, donc depuis, euh, depuis les villages sont beaucoup moins autonomes qu'autrefois... Et euh, dorénavant, euh, c'est euh, le comité du parti qui va euh, organiser euh, de manière plus ou moins souple ce, ce, ce, ce rite. Euh, voilà, donc euh, l'organisation a bien sûr été changée, euh, certains n'ont... Euh, Enfin, les, les, les notables qui organisaient ce, ce rite étaient exclusivement des membres de lignage principal, tandis que les acteurs eux étaient exclusivement des euh, non-extérieurs, et bien cette structure a été transformée, euh, puisque le Parti communiste a une idéologie égalitaire, donc euh, voilà. Euh, D'autre part, évidemment, euh, les, les troupes du Douau, et bien elles sont euh, encore conviés à donner des représentations dans la lignée peut-être d'autrefois, mais avec des euh, transformations euh, importantes euh, qui fait qu'elles euh, deviennent donc, des vitrines de la euh, euh, culture officielle folklorisée euh, de la politique euh, locale. Euh, voilà, donc l'autonomie des, des villages a disparu. Et, et donc, maintenant, tout le monde est convié à parler d'une seule voix et à montrer cette unité totalisante de, de la Chine politique actuelle. Euh, voilà, donc néanmoins, ce, ce rite a toujours été... Euh, enfin, il a été interdit pendant la révolution culturelle, il a été repris euh, ensuite, euh, depuis les années... Euh, et, et, et euh, les paysans se sont impliqués euh, de manière euh, très importante dans ce rite voilà, dans, dans voilà. euh, qui a été. Euh, qui a été euh, alors voilà, un, un, un peu un tableau de, de synthèse que je, je, je, je vais passer très vite, il ne me reste qu'une minute, mais pour vous montrer que chaque participants on, voilà, ont tous des, des apports, il y a des fonctions qui sont dites, hein, apporter le bonheur, euh, euh, protection contre les épidémies, etc., etc. Et puis il y a des fonctions implicites ou latentes, donc c'est le produit de mon analyse, de mon observation. Et euh, euh, donc qu'est-ce que c'était que le nouveau pour eux C'était ma question. Ah oui, c'était un grand nouveau un fait social total voilà donc euh, un système extrêmement complexe euh, qui comporte de multiples retournements des inversions des structures hiérarchies de valeurs voilà. quelque chose de de, voilà, de fondamental et euh, euh, donc le... Bon, ça c'est le doublé sur le fronton du temple, j'ai pas le temps parce que je dois finir, donc voilà, la folklorisation, donc ça j'ai reçu ça sur Richard, donc décembre 2020, donc ils ont créé une grande place où maintenant, donc c'est une scène, voilà, on va, un vrai théâtre et donc il y a des écoles ou des écoliers ou des gens qui viennent et on fait un, un spectacle. Et donc, euh, voilà, donc je suis dans les temps, j'ai fini. Voilà, merci beaucoup.